abonné bienvenue à cette nouvelle vidéo Donc oui, l'intro, je suis dans une voiture, il fait pas très clair Je vais vous expliquer pourquoi Il est 5h30 du matin à peu près euh, Le jour commence à peine à se lever ici Et je vais chercher Zuzuka Donc un autre géocacheur français qui est ici avec moi Pour le Giga euh, Il part après demain Et on s'est dit, ça pourrait être bien qu'il puisse Avec moi faire le Donuts Tour euh, de, Donc le Donuts Tour, le Donuts Ride, C'est, euh, vous avez deux passeports à imprimer et dans ces passeports il faut euh, récupérer dans des boîtes donc c'est tout un circuit euh, des mots secrets et euh, ça c'est pour obtenir votre géocoin on obtient vraiment un géocoin et euh, pour avoir un t-shirt vous devez avoir des tampons donc c'est des tampons euh, qu'on récupère justement dans les donuts shops. et moi je trouve que l'occasion est parfaite puisqu'il est 5h30 du matin j'ai pas petit déjeuner donc pourquoi pas un petit donut chaud avec des crumpies de pommes et un petit café on y va <rire> <rire> ah ben oui Donc la première cage du Donuts Tour By Zuzuka <rire> Donc on vient de faire la première cage Donc Zuzuka est en train de la remettre en place au poteau euh, Il faut savoir que j'ai demandé à la personne à l'intérieur Combien de personnes elle avait eu euh, pour l'instant en fait pour le, le geotrail et elle me disait qu'elle a reçu plus de 2500 personnes juste pour cette semaine sans en feu fait, du donut ça. C'est fermé C'est fermé <rire> Et oui, donc on, il est possible qu'on tombe sur des boutiques fermées pendant le voyage. Euh, et malheureusement, je crois que il euh, y a une euh, fête nationale le Memorial Day, qui fait que ça fait deux, deux jours en fait où les boutiques vont être fermées. Donc ça va être sans doute compliqué d'avoir tous les tampons. Alors moi, j'ai aperçu la cache. Zuzuka la cherche encore. Est-ce que vous la voyez Vous me direz dans les commentaires si vous l'avez trouvée avant Zuzuka. Oh là oh Là, on la voit tous. abonnez vous avez vu cette fresque magnifique que je vous ai mis, elle est vraiment vraiment vraiment magnifique Et elle a une teneur toute particulière pour moi puisque je viens de fêter mes 1000 caches sur cette cache. Et pour fêter ça j'ai décidé de goûter un donut Forcément Mais je vous avoue que je suis un peu réticent, c'est un donut au bacon Donc euh, on va tester ça Mais pourquoi <rire> Non. Non, la, les 1000 cash j'approuve, mais là, le Don de j'approuve pas. <rire> Nous arrivons à la fin de ce géotrail donc là, derrière moi, Dominique est en train d'écrire son adresse sur le papier, moi j'ai fait de même. La dernière cache à faire est juste devant l'office, là où il y a un gros tas de géocacheurs. il hein euh, y en a qui sortent Là, où il y a de l'office avec le t-shirt, le Geocoin, etc, et on va en faire de même. Euh, J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. On va vous montrer en dernier l'image du T-shirt et, et du Gio Coin, etc. Euh, je ne vous ai pas tout montré forcément pour ne pas tout vous dévoiler vu que c'est quand même un, un trial qui est encore en cours. Et ce serait dommage de spoiler euh, la réponse pour tous les autres. Voilà, voilà Je vous dis à très vite les abonnés Ciao, ciao